techniques que nous avions, euh, donc je suis spécialisée euh, bibliothécaire en soutien à la recherche euh, à l'Université du Québec euh, à Montréal. Euh, je serai donc la modératrice de la présente présentation. Euh, donc au nom du Conseil euh, des bibliothèques universitaires de l'Atlantique, je vous souhaite la bienvenue à cette série de webinaires. Euh, donc, c'est une série qui est organisée euh, en collaboration avec euh, leur comité d'intendance de la préservation numérique et de leurs partenaires ACNET et euh, Alliance de recherche numérique du Canada. Euh, donc, la francisation de l'événement est rendue possible grâce à la collaboration de, des membres du groupe de travail sur la gestion des données de recherche du Bureau de la coopération interuniversitaire, le BCI, qui est basé euh, au Québec. Donc, bienvenue encore une fois à tous. Euh, avant de vous présenter notre euh, conférencière, Nadia, j'ai quelques informations à partager euh, avec vous. Euh, tout d'abord, un grand merci là, à nos organisateurs euh, de l'événement. Euh, donc, euh, Margaret Vail, Cynthia Lizé, moi-même, donc Cynthia Holt, Erin McPherson, Louise Gillis, Alison Farrell, Lydia Vermenden, Jennifer Abel, euh, Jonathan Doré et Victoria Volcanova. Euh, euh, je, donc, très bien, merci. Euh, et je prends aussi un moment pour euh, souligner une marque de reconnaissance envers les premiers peuples au nom euh, du Conseil des bibliothèques universitaires de l'Atlantique, qui représente des bibliothèques euh, de la région, qui sont toutes situées sur euh, des territoires euh, traditionnels non cédés, des Premières Nations. Euh, par exemple, à Terre-Neuve et au Labrador, euh, des bibliothèques se trouvent sur les terres des Inuits, du Nunatsiavut et du NanatuKavut, euh, des Inuits de Nitacinane, des Beatuk et des Mi'kmaq. Euh, à l'île du Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, on retrouve des amis et des collègues situés sur le territoire des Mi'kmaq. Au Nouveau-Brunswick, les bibliothèques se trouvent sur le territoire des peuples Wallastakwiyik, Mi'kmaq et Passama Koddi, les membres du Conseil des bibliothèques universitaires de l'Atlantique souhaitent exprimer leur plus sincère gratitude aux Premières Nations qui partagent leurs terres ancestrales avec nous tous. Donc, j'aimerais aussi vous signaler que cette séance est enregistrée et sera disponible donc après la présentation sur le site web du Conseil des bibliothèques. Euh, donc, vous avez constaté que votre audio est coupé à, à votre arrivée. Euh, donc, on vous demande de rester en mode muet lorsque vous ne prenez pas la parole. Euh, si vous avez des problèmes techniques, veuillez les signaler dans la boîte de clavardage pendant la présentation. Euh, euh, donc, vous devriez voir en bas ou en haut de votre écran les options permettant de contrôler votre audio, votre caméra et d'accéder au clavardage. Vous pouvez donc y inscrire dans le clavardage euh, vos questions, euh, on y répondra. Euh, si elles sont, elles demandent une réponse euh, urgente, euh, sinon on va les compiler puis à la fin on va les soumettre à Nadia, euh, notre présentatrice. Euh, donc euh, on vous invite à demeurer évidemment aimable, courtois et respectueux envers la, la présentatrice et les autres participants. Donc, je vais maintenant vous présenter Nadia Duray, qui va donc faire une présentation sur l'introduction à la gestion des données de recherche, toutes les bases que vous devez connaître. Euh, Nadia est bibliothécaire en soutien à la recherche à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est également membre du groupe de travail sur la gestion des données de recherche du sous-comité des bibliothèques du Bureau de la coopération interuniversitaire au Québec. Euh, ces fonctions l'appellent à développer et à offrir aux chercheurs des services en lien avec la communication savante, la bibliométrie et bien sûr la gestion des données de recherche. Alors Nadia, la parole est à toi. Merci Cynthia. Donc, euh, je vais tout de suite commencer en partageant mon écran. Voilà, est-ce que vous me confirmez que tout est beau? Là, je vois oui, bon. personne. C'est C'est C'est bon. Euh, donc, euh, euh, ben, entrons tout de suite dans le vif du sujet, euh, je vais vous présenter aujourd'hui une introduction à la GDR, donc euh, à la gestion des données de recherche, donc vraiment un survol très large de ce que c'est la gestion des données de recherche, mais je vous invite à vous euh, à vous inscrire aux autres euh, webinaires pour avoir une idée un peu plus euh, en profondeur là, de, chacun des, euh, de chacune des, euh, des facettes, si on veut, de la GDR. Donc, euh, l'objectif de la séance, ça va être premièrement euh, de se familiariser avec les concepts clés de la GDR, mais en sous-objectif aussi, euh, vous allez mieux comprendre l'importance de la GDR, euh, vous allez mieux comprendre le contexte canadien de la GDR et comment intégrer des bonnes pratiques et aussi euh, quelles sont les ressources à votre disposition pour euh, aller plus loin là-dedans. Donc, voici le plan de la séance. On va faire une petite mise en contexte. On va parler des principes FAIR, du contexte canadien et des données ouvertes. Et on va passer aussi le, euh, la GDR un peu plus en détail avec des petits euh, trucs qu'on peut utiliser, euh, par exemple, pour les bonnes pratiques. Et finalement, euh, les ressources nationales et locales que vous euh, pourrez consulter. Donc, pour commencer la mise en contexte. Euh, ben, en fait, qu'est-ce que la GDR, la gestion des données de recherche? Pour savoir c'est quoi la GDR, ben, il faut d'abord savoir c'est quoi une donnée de recherche. Et euh, les données de recherche, c'est vraiment ce qui est essentiel à la recherche. Donc, c'est vraiment la preuve qui va euh, servir à confirmer ou infirmer l'hypothèse. Et les données de recherche, selon le, le, le, le projet de recherche en tant que tel, peuvent prendre vraiment une multitude de formats et de types. Donc, d'aspects, ça peut être des données d'observation, ça peut être des données de tierce partie, par exemple, de, de, de, certains, euh, de certaines bases de données. Ça peut être des données factuelles, ça peut être des données personnelles. Euh, et au niveau du format, ça peut être des textes, des chiffres, des images, des films, des, des codes, du codage aussi. Ça peut être des schémas, ça, ça peut être aussi des, des euh, euh, des sons. Donc, ça peut vraiment, il y, y a vraiment une variété là, euh, impressionnante de types de, de, de données de recherche qui existent. Mais c'est vraiment la donnée de recherche qui va être le plus important, si on veut, pour valider là, euh, euh, nos résultats de recherche. Donc, dans tout domaine, il y a des données de recherche. Pourquoi la GDR, c'est important? Donc, la façon de gérer ces données-là. Pourquoi c'est important? Bien, en fait, c'est euh, tout d'abord pour les chercheurs qui dit une meilleure gestion de la donnée de recherche, dit une meilleure organisation du travail. Donc, si euh, euh, vous, vous organisez bien votre travail, vous allez être plus euh, efficace, euh, surtout dans une unité de recherche, par exemple, quand le travail est plus collaboratif. Le travail va être beaucoup plus efficace parce qu'on va pouvoir euh, vraiment mieux reconnaître les données, mieux jouer avec les données. Donc, pour l'analyse aussi, ça va être plus, euh, plus efficace. Il euh, y, y a vraiment une multitude d'avantages de, de, de, à la JDR. Il euh, y a une question là, de que je vois dans, dans bon, ça, les, les copies de, les, des présentations vont être. Euh, de, une copie de la présentation va être disponible après le webinaire. Puis d'ailleurs, j'ai mis pas mal de liens euh, sur des sites web, donc vous pourrez euh, aller justement euh, explorer par vous-même. Bref, pour en revenir à, aux avantages de la GDA, ben, en fait, euh, on, on permet euh, la bonne euh, conservation des données. Donc, quand vous avez des données sensibles, par exemple, ou même juste des données tout court, vous allez pouvoir protéger vos données si vous avez une bonne pratique de, de, de gestion des données de recherche. Et donc, ça va les protéger du, du, du vol ou même de la perte des données. Donc, combien de fois il nous est déjà arrivé euh, dans n'importe quel domaine, soit dans la vie privée ou, euh, ou aux études, ou peu importe, au travail, parfois d'entendre de, des histoires ou de soi-même vivre des histoires de, de perte de données. Donc, oh, mon Dieu, j'ai perdu les données parce que je n'avais pas fait de sauvegarde, parce que x, x, x raisons. Donc, avoir une bonne gestion des données de recherche, c'est simplement être plus efficace à ce niveau-là. Ça va permettre aussi aux chercheurs d'avoir plus de visibilité et plus d'impact euh, de leurs recherche je vais vous expliquer un peu un, pourquoi un peu plus tard. Euh, ça va permettre des nouvelles collaborations, donc particulièrement si vous partagez vos données de recherche, vous allez euh, donc diffuser, si on veut euh, mettre visible vos données, donc vous allez peut-être trouver d'autres nouvelles collaborations qui autrement ça n'aurait pas euh, été possible. Ça permet une réutilisation des données. Donc les chercheurs qui s'intéressent à vos données, et qui, qui travaillent sur un sujet un peu similaire, vont pouvoir, si le, votre donnée est partagée, vont pouvoir réutiliser vos données, évidemment, selon certains critères, etc., selon la licence, par exemple. Mais le fait de réutiliser ces données-là euh, permet justement une avancée accélérée euh, de la recherche euh, en général, donc de la science, parce que euh, ça va éviter une redondance dans la répétition des travaux. Donc, euh, c'est important aussi pour euh, une certaine intégrité, une transparence de vos données. Donc, vos données, le fait de, les, de bien les gérer et dans un autre temps, de les partager. Ça permet une sorte de validation des résultats de la recherche encore meilleure. Donc, euh, si vous publiez un article avec les résultats de la recherche, bien, on peut le rattacher à un jeu de données. Donc, euh, n'importe quel chercheur ou évaluateur pourrait revérifier euh, vos, euh, vos travaux à partir des données brutes. Donc, ça, c'est vraiment... Mais il y a vraiment plusieurs avantages à euh, avoir une bonne gestion des données de recherche, mais ce sont les principaux. Je tombe un peu maintenant dans les principes FAIR. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu. Euh, FAIR, comme dans euh, FAIR, donc c'est un acronyme. Là. Euh, F pour facilement repérable ou en anglais findable, euh, donc découvrable. Euh, A pour accessible. I pour interopérable. Et R pour réutilisable, ce dont je parlais tout à l'heure, donc que, le fait que d'autres chercheurs peuvent réutiliser vos données. En gros, euh, si vous voulez un peu plus d'informations, il y a le site d'Oranum en, en, euh, en français. Là, donc, c'est français européen, mais c'est vraiment euh, très intéressant. Ça présente très bien les principes FAIR. Donc, pour faire un résumé, euh, il y a euh, dans « facilement repérable », comment on peut rendre nos données facilement repérables? C'est entre autres de leur, de leur attribuer un identifiant unique. Qu'est-ce que c'est ça? C'est… Un DOI, si on veut, ou même euh, rattacher différents identifiants uniques à, à un jeu de données peut être vraiment intéressant pour pouvoir les lier à un article qu'on publie, par exemple, pour pouvoir les lier à notre identifiant unique de chercheur. Donc, on va euh, vraiment euh, créer une espèce de repérabilité plus, euh, plus euh, facile. Euh, évidemment, mettre des métadonnées dans un dépôt de données reconnues va être euh, utile euh, pour que nos données soient facilement repérables. Qu'est-ce qu'on veut dire par métadonnées? Ben, c'est simplement les données sur les données. Donc, la, la description des données. Qu'est-ce que c'est? Ça a été créé comment? Dans quel contexte? Euh, Qu'est-ce que ça comporte? Quel type de données ce sont? Dans quelle période? Etc. Donc, ces métadonnées-là vont vraiment être utiles. Euh, pour que les autres chercheurs puissent tomber, si on veut, sur vos données et peut-être les réutiliser et peut-être faire avancer la science et peut-être créer d'autres collaborations, etc. Euh, aussi, donc, un peu en parallèle, ben, on veut que ce soit accessible. Donc, quand vous partagez des données, euh, ça, c'est un peu plus euh, spécifique au partage de données, mais quand vous partagez des données, mais même quand vous travaillez en collaboration, Essayer vraiment d'avoir, de choisir des formats euh, qui sont ouverts et donc euh, euh, euh, non propriétaires. Donc, des, des formats que peu importe ce qu'on a comme, euh, comme machine, on puisse le lire. Euh, aussi, on, on, les, dans les principes FAIR, on voit l'interopérabilité, c'est-à-dire euh, qu'on veut que ce soit lisible par des machines et non seulement par des humains. Donc, euh, par exemple, on utilise, on utilise un vocabulaire contrôlé pour faire des liens entre les différentes bases de données. Par exemple, euh, si, vous, si vos données sont sur un sujet en particulier, ben, ne euh, prenez pas un mot-clé euh, au hasard, mais prenez un mot-clé qui est normalisé, euh, idéalement. Euh, aussi, donc, euh, on, évidemment, on prend des formats non propriétaires aussi. Et on essaie que nos données soient réutilisables. Et comment on crée ça des, des, la, la réutilisabilité des données, mais c'est toujours en mettant des métadonnées riches et exactes, euh, c'est-à-dire que les, les chercheurs, un chercheur qui travaille sur un sujet un peu similaire et qui s'intéresse à vos données, bien, il faut qu'il puisse comprendre vos données, Il faut qu'il puisse euh, que la description soit assez riche pour que euh, il puisse contextualiser ces données-là et voir si ça peut lui servir ou non, et aussi euh, avoir des licences claires. Donc ça, c'est concernant les principes fair. Ce sont vraiment des grands principes. Euh, de, de, de gestion des données de recherche. Si on passe au contexte canadien, bien évidemment, euh, dans le contexte canadien, on a trois organismes plus euh, euh, globaux là, sur, euh, qui vont s'intéresser aux gestions. C'est les organismes subventionnaires, mais euh, récemment, ils se sont intéressés un peu plus à la gestion des données de recherche numériques en particulier. Euh, donc, euh, le CRSH pour les sciences humaines, le CRSNG pour les sciences naturelles et le génie et les sciences de la santé avec le IRSC. Donc, c'est sûrement des grands organismes que vous connaissez. Ce qu'ils ont fait récemment, ben en fait, en 2016, ils ont, ils ont écrit une déclaration de principe sur la gestion des données numériques qui... Euh, Grosso modo, encourage le Canada à devenir un modèle exemplaire en matière de gestion des données de recherche. Bon, c'est très, très large, c'est très euh, bon, c'est une déclaration de principe. En 2018, ils ont consulté différentes institutions, mais euh, pour un peu avoir le pouls justement de la GDR à travers le Canada. Et finalement, bon, avec les délais là, de la COVID et tout ça, en mars 2021, donc tout récemment, ils ont publié la politique des trois organismes sur, sur la gestion des données de recherche. Et cette politique-là, elle est donc toute nouvelle, mais elle implique trois piliers qui sont vraiment... Euh, qui vont être mis en place vraiment très bientôt. Donc, le premier pilier, c'est la stratégie institutionnelle de GDR. Donc, la date limite, c'est en mars 2023. Une stratégie institutionnelle, en fait, c'est un peu un, une planification sur euh, la, la, institutionnelle, donc par université. Chaque université va vraiment euh, déployer une espèce de plan d'action pour, euh, euh, pour voir comment on va euh, euh, s'attarder à la gestion des données de recherche dans euh, notre université. Donc, votre université a sûrement un comité qui est en préparation ou euh, même peut-être une politique déjà sortie sur une stratégie, pardon, déjà euh, publiée sur la gestion des données de recherche. Deuxième pilier, c'est le plan de gestion de données qu'on appelle euh, plus communément le PGD. Euh, donc, euh, lors du dépôt d'une demande de subvention, on va exiger euh, un plan de gestion de données dès le printemps 2022. Je vais y revenir un peu plus tard sur le plan de gestion de données. Et finalement, le dépôt des données de recherche qui, doivent être, euh, euh, qui doit être fait dans un dépôt numérique reconnu. Et ça, ça va se faire progressivement. Donc, après l'analyse des stratégies institutionnelles, euh, euh, il va y avoir cette exigence-là de la part des trois organismes. Donc, ce qu'il faut comprendre de cette politique-là, c'est que ce n'est pas une politique de données ouvertes. Donc, on ne demande pas aux chercheurs de publier d'emblée, de façon euh, euh, transversale, mondialement, publier gratuitement tout les, toutes les données. Ce n'est pas ça nécessairement. Ça suit plutôt le principe du euh, aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. C'est-à-dire que les, cette politique-là des trois organismes va euh, favoriser, va encourager le partage des données de recherche euh, sous le... Euh, sous la notion, par exemple, de transparence des données de la recherche qui doivent être euh, normalement accessibles à la population. Donc, on va encourager ce partage de données-là, mais ça ne veut pas dire que toutes les données vont être partageables. Donc, il existe des données qui ne doivent pas être partagées aussi, qui, euh, qui est ce qu'on appelle les données sensibles. Et ça peut être de différentes natures. Donc, ça peut être euh, qui ne sont pas partageables à cause des enjeux éthiques. Donc, par exemple, des données personnelles ou euh, des données identificatoires, c'est-à-dire que euh, si vous avez, vous faites une, une collecte de données dans un quartier en, en particulier à, euh, dans votre ville, euh, est-ce que euh, si vous récoltez certaines données, et que les, les données peuvent être, euh, sans identifier chacun des participants, mais vous identifiez certains, certaines caractéristiques des participants humains, euh, Ben, si c'est possible de les réidentifier aussi, ces données-là risquent d'être sensibles. Donc, il y a plein de, vraiment, euh, euh, plein de, de, de niveaux, si on veut, de risque de ces données sensibles-là, euh, au niveau éthique. Et il y a, il y a plein de sortes d'enjeux de, de, éthiques aussi. Il y a des enjeux juridiques aussi, donc plus euh, euh, légaux et il y a des enjeux commerciaux. Par exemple, euh, pour une recherche qui a été faite en collaboration avec une entreprise pour développer un produit et qui a vraiment un, un, donc une entente commerciale derrière ça, mais on ne peut pas partager les données comme ça. Là. Euh, donc, il faut vraiment réfléchir à ça, s'attarder euh, ça à notre projet, à, à, aux données de notre projet et on se pose la question, est-ce que c'est partageable ou non? Et pour vous aider un peu là-dedans, euh, je, je vous liste quelques euh, guides ou euh, bon, euh, outils là, qui peuvent vous aider à déterminer si vos données sont partageables. L'idée, c'est que c'est plutôt rare qu'on dise, euh, euh, ben voilà, le risque est de zéro partout ». Pour quelques données, oui, c'est possible. Là. Mais souvent, quand on, quand on sait qu'on a des données un peu plus euh, à risque, par exemple, de la recherche, la recherche euh, faite avec les êtres humains, Bien, souvent, ça se trouve dans une espèce de matrice de risque. Donc, il faut prendre certains critères. Donc, j ai, j ai, comme exemple, dans les, les outils d'aide à la décision, on liste ces critères-là. Et on se pose la question, est-ce que, euh, donc, sous le critère, par exemple, du consentement, est-ce que je, je, suis, je suis correct à ce niveau-là ou est-ce que euh, mon, mon, mes données se situent plutôt dans un risque moyen ou élevé de, euh, de sensibilité, si on veut? Donc, il y a plusieurs outils ici que vous allez pouvoir voir par la suite, là, quand, quand le PowerPoint sera, sera distribué. Euh, et euh, en fait, souvent, les, les données personnelles et leur confidentialité, c'est euh, euh, souvent les comités éthiques des universités vont se référer au EPC, -E -E -E <rire> donc l'espèce de document là, euh, qui, euh, qui, euh, qui concerne l'éthique des données. Donc, euh, vous pouvez vous renseigner à, par, à, à partir de ça. Et euh, comme je dis aussi, chaque cas est un peu unique. Donc, des fois, il faut se pencher sur chacun des critères et l'évaluer nous-mêmes. Donc, si on va vraiment dans la GDR plus en détail, euh, on va commencer par le plan de gestion de données. Donc, quand vous avez vous-même un projet de recherche, par exemple, euh, ben, le plan de gestion de données, qu'est-ce que c'est euh, cette chose-là, le PGD? Euh, ben, en fait, ça le dit, c'est un plan. Donc, c'est un document synthétique. Donc, Je vous rappelle que le PGD va être euh, exiger éventuellement euh, lors d'une demande de subvention. Donc, avant même de commencer le projet, vous faites un PGD qui va être un document synthétique qui va servir à organiser, mais surtout anticiper toutes les étapes du cycle de vie de la don donnée. Qu'est-ce que c'est ça, le cycle de vie de la donnée? C'est en fait du début de la donnée, quand vous les collectez, les données, jusqu'à leur archivage, donc dans, dans plusieurs années. OK, donc vraiment tout ce cycle là de la donnée, il faut y réfléchir à l'avance dans un plan de gestion de données. Et un plan de gestion de données, c'est évolutif et c'est euh, un document qui doit être mis à jour. Euh, donc, il ne faut pas hésiter à chaque étape du euh, projet de recherche de remettre à jour son plan de gestion de données. Et qu qu'est-ce qu que ça inclut un plan de gestion de données euh, concrètement? C'est environ une vingtaine de questions. On parle un peu d'un formulaire, si on veut, euh, à propos de ces sept aspects-là. Donc, euh, la collecte de données. Quel type de données on va collecter? Comment on va les collecter, etc. La documentation et les métadonnées. Donc, qu'est-ce qu'on euh, comment on va enrichir notre, nos, nos, nos données euh, en les contextualisant? Euh, comment on va les stocker? Comment on va les sauvegarder? Comment on va les préserver? Donc, la préservation, on parle de long terme. Donc, dans cinq ans, est-ce que mon logiciel que j'ai est tellement, est, est pas assez, euh, euh, euh, est un peu caduque? Euh, ben, à ce moment-là, il faut penser au futur. Donc, dans le futur, est-ce que je vais avoir la possibilité d'avoir stocké, euh, gardé mes données de façon euh, efficace? Um, Partage et ré réutilisation, donc est-ce qu'on veut euh, partager les données? Est-ce qu'on peut partager les données? Ça serait dans quel but? Ça serait comment on diffuserait nos données? Donc, est-ce qu'on est-ce qu'on écrirait un article et on référerait aux données? Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Euh, euh, euh, sur le partage et la réutilisation, si vous n'êtes pas au courant, il existe des « data papers » qui sont, si on veut, des articles sur vos données. Donc, pas des articles de, de résultats de la recherche, mais de, de, des articles qui vont montrer comment vous avez, par exemple, récolté vos données. Donc, ça, c'est dans des « data journals », donc c'est des, des, des revues qui vont… Euh, qui vont vraiment se pencher sur les données en tant que telles, les données de recherche. Donc, euh, euh, si vous êtes curieux de, de savoir ça, donc est-ce que vous avez l'intention, par exemple, de partager ça dans un, dans un data journal? Bien, à ce moment-là, dans le PGD, vous allez pouvoir l'inscrire. Euh, responsabilité et ressources, euh, autrement dit, euh, qui est responsable de gérer les données dans l'unité de recherche? Est-ce que si c'est, par exemple, un professeur X est-ce que si ce professeur-là prend sa retraite, il y a quelqu'un d'autre pour assurer une bonne gestion des données de recherche? Donc, c'est toutes ces sortes de questions-là qu'on va se poser dans un PGD et la, la conformité avec l'éthique et le juridique, bien sûr. Donc, au niveau des données un peu plus sensibles ou même des droits d'auteur et de propriété intellectuelle. Donc, ça, c'est pour le PGD. Euh, le PGD, si vous voulez vraiment en savoir un peu plus là-dessus, il, il y a le, le webinaire « À l'aide, j'ai besoin d'un plan de gestion de données » qui aura lieu le 28 octobre. Donc, euh, si, euh, si quelqu'un peut partager, ben, si, si une des deux, Cynthia, peut partager le, le lien vers les, les, les séries de webinaires euh, du consortium, ça serait bien. Donc, euh, particulièrement celle euh, qui est donnée le 28 octobre pour les PGD, pour ceux qui veulent en savoir plus. Au niveau, donc, des bonnes pratiques en GDR, euh, on commence par planifier. On a parlé déjà du... Je vous ai présenté c'est quoi le, le plan de gestion de données. Mais de si vous voulez bien gérer vos données, commencez par faire le PGD de façon assidue, de façon quand même euh, euh, sérieuse. Ça, c'est vraiment la première étape et ça va vous donner un peu un aperçu général de, du, du cycle de vie de vos données pour votre projet. Ensuite, euh, une autre chose à laquelle il faut penser un peu en amont, c'est vraiment obtenir le, le consentement des participants. Si bien sûr, vous avez une étude avec des, euh, des sujets humains euh, à propos de la diffusion éventuelle des données de, euh, de la recherche avant même de collecter les recherches, la, les données de recherche. Donc, c'est vraiment l'idée ici de planifier au lieu de euh, s'y prendre en retard puis d'avoir déjà collecté les données, puis là, de dire « Ah, j'aurais dû demander telle telle chose », c'est vraiment de, de s'asseoir et de réfléchir à euh, à la collecte de gestion de données, comment ça va se passer, comment est-ce que dans cinq ans, je vais les détruire ou pas. Donc, c'est vraiment de réfléchir au processus en amont. Euh, et aussi penser, par exemple, au processus pour protéger les données. Est-ce qu'on va faire de l'anonymisation euh, dès le début? Est-ce qu'on on ne va pas anonymiser, mais on va avoir un accès contrôlé? C'est quoi les meilleures solutions là-dedans? Donc, euh, là-dessus, je dirais, euh, au moment de faire une demande de certificat éthique, par exemple, euh, dans votre propre institution, bien, vous allez pouvoir euh, discuter avec le comité éthique de tous ces enjeux-là. Mais c'est vraiment de, de planifier, finalement, d'avoir un réflexe de planification. Deuxième bonne pratique euh, au niveau de la GDR, c'est de bien stocker et sauvegarder les données. C'est-à-dire que quand on est vraiment là, euh, on a collecté des données, on, on est dans le, dans le, le travail vraiment d'analyse de données, euh, de, de, de traitement des données. À ce moment-là, on, on choisit une plateforme évidemment pour gérer ces données-là. Euh, il existe plusieurs plateformes de stockage de données, il en existe vraiment beaucoup. Et vous, vous allez pouvoir choisir celle qui vous convient le mieux, mais surtout celle qui est la plus sécuritaire aussi. Donc, pour ça, vous pouvez vérifier la sécurité, le coût, le lieu des serveurs. Donc, vaut mieux que les serveurs soient au Canada plutôt qu'aux États-Unis euh, si jamais il y a une perte de, de données. Euh, comment fonctionne la récupération de fichiers, le versionnage, etc. Donc, selon plusieurs critères, vous, a, vous allez pouvoir dire, OK, ben, c'est vraiment cette plateforme-là qu'il me faut pour mon projet, pour ma, mes données à moi. Donc, pour ça, vous pouvez aller vous référer un peu plus aux au services techniques ou même aux bibliothécaires en général qui vont pouvoir vous aiguiller là-dessus. Au niveau là de, du euh, jour le jour, euh, on essaie de suivre la règle du 3-2-1, c'est-à-dire au niveau de la sauvegarde des données, c'est-à-dire de faire trois copies des données, euh, trois copies de sauvegarde sur deux supports de, de stockage distincts, par exemple euh, euh, sur… Euh, un ordinateur euh, portable qu qui est chez nous et un autre euh, euh, euh, au campus ou plutôt euh, le, le, le nuage, là, disons, euh, sur euh, OneDrive. Là, je donne un exemple comme ça, mais l'idée, c'est d'avoir deux supports de stockage distincts, et dont un qui n'est pas euh, situé euh, sur le campus. Pour quelles raisons? Ben, simplement parce que ça se peut qu'il euh, y ait un incendie au campus. On ne le souhaite pas. Mais s'il y, y, y a un problème avec les serveurs au campus, euh, une, une fuite de données, etc., ce qu'on ne souhaite pas non plus. Mais ça nous assure au moins qu'on a un, euh, un, une copie qui va être en dehors physiquement du campus. Donc, si j'ai, par exemple, sur les serveurs à l'université et sur mon ordinateur personnel à la maison, s'il arrive quelque chose à l'université, ben, au moins j'ai encore mes copies à la maison. Et on définit une fréquence de sauvegarde. Ça, c'est hyper important. Donc, euh, dire par exemple, et on le communique très clairement dans notre plan de gestion de données aussi, euh, la fréquence de sauvegarde qu'on va respecter. Euh, et on en fait, c'est à l'intérieur de l'unité de recherche, si on est une petite équipe de recherche, euh, il faut vraiment que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Donc, on va faire des fréquences, des, des sauvegardes à telle, telle, telle fréquence, une fois par semaine, une fois par deux semaines, etc. Donc, ça, c'est vraiment important, c'est des, des bonnes pratiques en général. Si vous voulez en savoir plus sur AceNet, qui est une plateforme là, euh, pour conserver les données, euh, vous pouvez assister au webinaire euh, du 25 novembre. Ensuite, euh, d'autres bonnes pratiques en matière de GDR, c'est l'organisation des données. Donc, on va essayer de privilégier une hiérarchie des dossiers. On ne va pas tout mettre dans un même dossier par On va garder une certaine logique de hiérarchie. On essaie d'être le plus clair possible finalement. Euh, on va nommer les fichiers de façon, euh, de façon euh, euh, logique encore là et de façon la plus efficace possible. Euh, vous pourrez vous référer au, au guide de l'UCAM qui indique par exemple qu'on évite tous les accents pour pas qu'il y ait de, de transformation, de, de rupture là dans, le, de, dans le, le titre de notre fichier. Donc on évite les accents dans les titres de fichiers, on privilégie les... les Barre, euh, barre en bas, donc underscore, euh, au lieu des espaces, par exemple, euh, euh, on essaie de privilégier euh, euh, l'inscription de date en mettant l'année, ensuite le mois, ensuite euh, le jour pour, euh, pour répondre à une, à une certaine normalité, une certaine norme, etc. Donc, il y en a vraiment plein. On va faire un petit exercice tout à l'heure. Vous allez voir un peu comment ça peut se dessiner visuellement plus, euh, plus concrètement. Ensuite, on va, euh, une bonne pratique, c'est vraiment de, de joindre une documentation à nos données. Qu'est-ce qu'on veut dire par documentation? C'est tout ce qui va contextualiser les données. Donc, comment les utiliser, ces données-là? Mettez-vous à la place d'un chercheur qui vient d'ailleurs et qui veut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est vos données. Donc, euh, vous avez par exemple un, un fichier euh, Lisez-moi, là, je pense que je ne l'ai pas. Ah, voilà. Euh, ça, c'est un exemple de fichier Lisez-moi. Donc, euh, euh, ça explique le contexte des données, euh, comment la hiérarchisation, par exemple, qu'on a créée pour notre jeu de données, euh, etc. Donc, ça explique qui l'a fait, quand, pourquoi. Euh, ça met en contexte euh, pas mal. Euh, donc, on va demander un fichier, lisez-moi, en format texte. Euh, le dictionnaire des données, donc un dictionnaire des données, ça ressemble un peu à ça, c'est-à-dire que si on prend par exemple euh, euh, des données tabulaires, euh, pour chaque colonne, on a une, une variable, donc un, dont on va euh, euh, donner un nom, auquel on va donner un nom comme un code P, là, par exemple, donc on donne des, des petits noms comme ça, civil P, dateness, euh, qu'est-ce que c'est ça? Mais en fait, pour quelqu'un qui, qui ne connaît pas ces données-là, peut totalement s'y perdre. Donc, un dictionnaire de données va euh, définir chacun de ces codes-là, euh, comme on le voit ici. Par exemple, code P, bien, ça signifie le code du participant qui est un alpha numérique euh, composé de, de six chiffres ou lettres, par exemple, 6 Bon, On donne comme ça des indices pour que quelqu'un puisse s'y retrouver tout simplement. On, euh, euh, puis, en fait, je dis, si un chercheur vient voir vos données, mais... Je, je veux aussi insister sur le fait que vous-même, dans quatre ans, dans cinq ans, si vous voulez revoir ces données-là, avoir un dictionnaire des données, c'est très pratique parce que vous-même, placez-vous dans cinq ans, allez-vous savoir, vous souvenir que code P, ça voulait dire code du participant? Peut-être pas. Donc, c'est aussi utile personnellement pour sa propre recherche. Aussi, on va mettre des métadonnées riches. Donc, comme je disais tout à l'heure, le contexte euh, géographique, euh, les années, euh, etc. Donc, les, vraiment enrichir les métadonnées, c'est précieux. Euh, on garde une uniformité, une constance, une logique. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Au niveau du format des fichiers, euh, comme je disais tout à l'heure, ben, c'est des formats de fichiers ouverts qu'on va privilégier euh, pour que ça puisse s'ouvrir sous n'importe quel, euh, navigateur, pas navigateur, mais euh, euh, machine, disons. Euh, et euh, pour certaines disciplines, c'est sûr qu'il y a des formats propriétaires qui n'auront pas le choix d'être utilisés. Euh, vous pouvez consulter là, euh, différents tableaux là, pour, euh, pour savoir qu'est-ce qui est le, le mieux pour, euh, pour quel type de données. Mais généralement, pour les données texte, par exemple, ça va être .txt, donc un format texte. Euh, pour les données tabulaires, c'est CSV. Pour les données euh, euh, vidéo, ça serait MP4. Donc, on, on voit l'idée c'est les plus euh, communes. Et pourquoi on fait ça c'est premièrement pour une préservation à long terme. C'est-à-dire que euh, ces formats-là sont tellement communs qu'il euh, y a plus de chances, du moins, qu'ils survivent à long terme, euh, tout simplement. Et ça évite les erreurs de conversion, euh, donc, étant donné que c'est des fichiers ouverts. Et ça permet donc un meilleur partage des données. Tout le monde va être euh, habilité à ouvrir ces, ces formats-là. Ensuite, donc, je voulais juste vous proposer un petit exercice euh, très rapidement. Disons que je fais une enquête sur la moutarde, pour savoir euh, <rire> quelle moutarde les Canadiens aiment le plus. Est-ce que c'est la moutarde baseball ou la moutarde de Dijon? J'ai fait une enquête, euh, j'ai interviewé euh, plusieurs personnes, j'ai les documents ici, les verbatims, j'ai les vidéos, etc. Si j'ai un, un dossier qui ressemble à ça, avec un peu tout mélangé... Bon, il y a des titres, il a, mais c'est plus ou moins clair, il n'y a pas de rigueur, vraiment. Par exemple, on a ici « enquête sur la moutarde » et ici, on a « enquête moutarde ». Donc, ce n'est pas très clair. Et quand on parle de, de données ici, est-ce que c'est la première partie des données, la deuxième partie des données? C'est pas très clair. Donc, l'idée, là, c'est vraiment de clarifier tout ça en, en ayant une structure dans la hiérarchie des dossiers et en ayant une certaine constance et une normalité euh, quelque chose de normatif pour nommer les dossiers. Donc, un exemple de, de, de copie corrigée, là, ça serait celle-là. Donc, enquête sur la moutarde divisée en plusieurs dossiers. Donc, on regroupe tous ensemble les dossiers, par exemple, sur le, le do, les, les verbatim des entrevues, on regroupe ensemble les vidéos, on regroupe ensemble la documentation. D'ailleurs, on n'avait pas de documentation ici, donc on la rajoute avec euh, le dictionnaire des données et le fichier « Lisez-moi ». Euh, on, a, on a transformé aussi nos, nos fichiers pour les mettre en CSV et en texte. L'autre était, bon, était déjà en MP4, ça va. Donc, on essaie de privilégier les formats ouverts. Et au niveau de la nomenclature, bien ici, on, on, on a une certaine rigueur. On va appeler notre projet « enquête moutarde » pour vraiment toujours référer à la même, euh, au même projet de recherche. Et on, on garde une certaine constance et on, on, on va essayer d'éviter d'écrire le nom du participant dans le dans le, le, le, le nom du fichier. Donc, ici, on va mettre P1, P2, P3, P4 euh, au lieu de mettre le nom de la personne. Ici, par exemple, le versionnage, on va écrire version 01, version 02, si c'est vraiment une version euh, du document. Donc, ça, c'est vraiment pour donner un aperçu très rapide là, de, euh, des bonnes pratiques. On voit vraiment que c'est beaucoup plus clair pour quelqu'un qui ne connaît pas ce jeu de données-là. C'est beaucoup plus clair dans la deuxième version. Voilà. Donc, on a passé un peu à travers, je vous ai dit, je vous ai dit quelques indices là, pour bien gérer vos, vos données, mais euh, le, le, une fois que les données sont, sont déjà analysées, vous avez déjà publié, par exemple, des résultats de la recherche avec ces données-là, vous avez euh, l'intention de, euh, de partager les données et de déposer les données dans un, euh, dans un dépôt de données reconnu. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, premièrement, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de dépôts de données. Des dépôts de données spécialisés, généralistes et institutionnels. J'ai donné quelques exemples ici. Euh, spécialisé, ça veut dire spécialisé dans votre discipline à vous. Généraliste, ça veut dire que c'est multidisciplinaire, il n'y a pas de discipline associée. Et institutionnel, ça veut dire que c'est géré par votre institution en particulier, votre université. Par exemple, le Dataverse, s'il est disponible dans votre université. Si vous cherchez un autre. Euh, euh, si, si vous, vous êtes vraiment, euh, euh, par exemple, vous voulez un, un dépôt spécialisé, puis vous n'avez aucune idée de ce qui existe dans votre domaine, vous pouvez aller sur ce site re3data.org, qui va, euh, c'est vraiment un répertoire de tous les dépôts de données qui existent. Donc, c'est pratique pour euh, s'y retrouver. Comment choisir un dépôt allez-y par priorité. Première euh, Première, euh, premier critère, c'est vraiment euh, l'exigence de l'organisme subventionnaire ou de l'éditeur. Donc, si vous publiez, par exemple, un, un article chez un éditeur et lui vous dit vous êtes obligé de publier dans le dépôt XYZ, ben, le, il vous l'exige donc vous déposez dans le dépôt XYZ. Un dépôt spécialisé, en deuxième critère, donc s'il n'y a pas vraiment d'exigence, euh, déposé dans un dépôt spécialisé, donc de votre domaine, reconnu, évidemment. Là. Euh, donc, ça va... Pourquoi? Parce que ça va aller toucher les chercheurs de votre domaine. Donc, euh, c'est un public cible intéressant quand même. Et en troisième lieu, ben, le dépôt institutionnel ou généraliste, si euh, les autres... Euh, si vous n'avez pas nécessairement trouvé de, de dépôt spécialisé adéquat. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut déposer une seule fois, idéalement, <rire> pour ne pas dupliquer vos versions de, euh, de jeux de données. Et quels critères euh, on, peut, on peut évaluer pour choisir un dépôt? Bien, selon la réputation, selon le, le, le volume de données qu'on peut entrer aussi dans, dans, le, dans le dépôt, le pays de stockage des données, la langue, etc. Donc, vous pouvez évaluer euh, plein de choses comme ça pour choisir votre bon dépôt. Et si vous avez d'autres questions, là, vous questionner vraiment sur euh, le dépôt de données, ben, assister au webinaire le 10 novembre euh, donné par Jonathan Doré au, euh, dans la série de webinaires actuels. Voilà. Donc, ça fait le tour très, très rapidement, <rire> j'ai quand même été assez rapide, sur euh, euh, ce qui existe euh, comme, euh, comme bonne pratique de GDR, sur le portrait canadien de la GDR et Juste pour revenir sur le dépôt aussi, euh, c'est pas parce qu'on dépose quelque chose, dans, euh, un, un ensemble de données dans un dépôt de données, que nécessairement, ça va être partagé à tout le monde. Ce euh, qu'on dépose dans un, un… les jeux de données qu'on va déposer dans un dépôt de données… Euh, peuvent être, euh, peuvent avoir des accès limités aussi. Donc, si jamais c'est des données sensibles, il peut, il peut seulement y avoir les métadonnées de vos données et comme ça, un chercheur qui va regarder vos métadonnées, il dit « Ah oui, ça, ça m'intéresserait pour réutiliser dans ma recherche », Ben, il va pouvoir vous contacter, par exemple, parce que vous allez mettre un, un contact, là, contacter le propriétaire des données. À ce moment-là, après euh, une vérification de certains critères, dont la possibilité de réutiliser la, la, les données à la fin d'autres recherches, euh, ben, vous allez pouvoir euh, comme ça partager vos données, mais à, à des gens qui vont vous l'avoir demandé, euh, donc pas nécessairement juste partager comme ça, C'est juste une petite parenthèse. Donc, pour la dernière section, les ressources, bien en fait, euh, au niveau national, euh, il y a euh, un groupe qui s'appelle Portage, un réseau en fait qui s'appelle Portage, euh, qui regroupe euh, différents experts en gestion des données de recherche, des, euh, des, des groupes... Euh, D'experts de différentes universités au Canada. Donc, c'est vraiment un groupe canadien. Euh, et ils ont développé plusieurs ressources. Donc, entre autres, un assistant PGD, donc un, un espèce d'outil qui, qui sert à la rédaction du PGD, euh, qui vous guide, qui vous donne des indications, par exemple, pour une question euh, de je sais pas, combien ça coûte euh, s'occuper de la GDR. Euh, donc, au moment de remplir le PGD, le PGD, il y a cette question-là, vous avez à vous allez avoir, pardon, des indications sur euh, euh, qu'est-ce que vous devriez euh, prendre en considération, etc. Euh, aussi, ils ont différentes ressources aussi, comme les, les guides, euh, des webinaires, des vidéos, des dictionnaires, des glossaires. Euh, ils ont une matrice de risque aussi. Ils ont des indications pour, euh, pour aider même, au, je pense, au formulaire de consentement. Là. Donc, il y a vraiment... Des, des, des ressources de vraiment variées. Là, vous allez pouvoir trouver, je pense, euh, des réponses à vos questions là-dedans. Euh, et aussi, ben, dans le fond, ils ont un nouveau nom. Là, le site s'appelle en, encore Portage, puis peut-être que ça ne changera pas. Mais éventuellement, si vous entendez parler d'Alliance de recherche numérique du Canada, c'est le nouveau nom de Portage Noiren, là, aussi On entendait ce nom-là, mais là, euh, c'est tout récent. Ils ont changé de nom pour euh, Alliance là, de, de recherche numérique du Canada. Donc, euh, c'est un peu... Euh, ça réfère pas mal à la, même, à la même instance. Au niveau des ressources locales, moi, c'est ce que je privilégie euh, comme, euh, comme première porte d'entrée, c'est vraiment d'aller voir les pages web ou les guides sur la GDR dans votre université. Ou encore, vous allez voir la bibliothécaire ou le bibliothécaire disciplinaire ou le ou la bibliothécaire qui est en soutien à la recherche ou spécialiste en GDR de votre université. Donc, allez voir vraiment les experts les spécialistes à la bibliothèque, ces personnes-là vont pouvoir, s'ils ne répondent pas exactement à votre question parce que c'est une question un peu trop complexe ou euh, un peu difficile à, à répondre, euh, ils vont pouvoir vous, vous aiguiller, vous guider vers d'autres euh, ressources. Donc, c à mon sens, c'est vraiment les personnes les plus, euh, les plus adéquates pour, euh, pour répondre là, euh, à vos premières questions. Et aussi, si vous avez des questions un peu plus précises, ben vous pouvez aller faire un tour aussi euh, sur, sur les sites Internet de votre, de votre institution. Mais si vous avez, par exemple, des, des questions sur les enjeux éthiques, normalement, vous allez faire une demande d'approbation éthique. Donc, vous allez pouvoir voir le comité de la recherche avec les êtres humains, s'il y en a un dans votre institution, ou le comité éthique en général, qui va pouvoir euh, répondre euh, euh, assez bien à, à ces, ces questions-là, euh, selon votre projet, etc., parce que c'est souvent du cas par cas. Euh, au niveau de la propriété intellectuelle aussi, parfois il y a des, des instances dans, dans l'université qui vont pouvoir vous répondre. Et au niveau plus technique, là, des logiciels, des serveurs, etc., ben, il y a le centre de services technologiques ou le, les services de technologie informatique qui vont pouvoir euh, vous répondre à vos questions du mieux qu'ils peuvent. Euh, parce que le, moi, ce que je... Je pense en premier lieu là, que ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'aller voir les bibliothécaires qui vont pouvoir vous rediriger aux besoins, mais ils, vont, ils, ont, ils auront réponse à, à vos questions la plupart euh, du temps assez euh, adéquatement. Donc, euh, je pense que c'est ce qui fait le tour. Ouais, J'ai des petites sources aussi à la fin si jamais vous voulez y accéder. Donc, euh, c'est ça. Euh, je vais prendre des questions s'il y en a. Euh, me merci beaucoup Nadia pour cette belle présentation bien instructive. Euh, euh, donc oui, on voit des applaudissements surgir, bon, merci. <rire> je connais <rire> euh, quelques personnes aussi hein, dans la <rire> mm -hmm. <rire> Bon, alors j'invite vraiment les, les participants à mettre les questions dans le chat. Bon, tout le monde sait que j'ai des problèmes de techniques, je ne vois pas le chat, mais on me les transfère par courriel, euh, donc on a accès à vos questions. Euh, il y en a qui sont rentrés, Nadia. Euh, pendant la présentation, je vais te donner la première. Euh, C'est euh, euh, Madame Geneviève Cardinal qui a demandé euh, Est-ce que les données de recherche incluent le matériel biologique, par exemple ADN, sang, urine Inclut le matériel en tant que. Ouais. Est-ce euh, que, dans est-ce que les données de recherche, est-ce que c'est la même chose que le matériel de recherche? Ben, tu, tu me corrigeras, Cynthia, mais à mon sens, non. C'est vraiment les, les données numériques là, sur lesquelles on s'attarde. Euh, je ne sais pas si c'est une autre question. Là. Euh, ben C'est ça, j'irai dans le même sens que toi. Là, puis même si vous allez dans la, sur le site de la politique euh, des trois organismes, euh, il y a une, une, une foire aux questions ce qui contient les définitions. Puis on y dit très clairement qu'on y distingue les données de recherche du matériel de recherche. Mais cela dit, il va y avoir des métadonnées sur le matériel de recherche. Là. Exact. Donc, comment ont, ont été collectés, par exemple, le, le sang, l'urine, etc. C'est sûr qu'il va falloir l'indiquer, mais c'est vraiment, euh, si on a le sang, par exemple, bien, ça va être euh, les A+, euh, listés dans un, un, un tableau, là, bien, ça, c'en est des données de recherche numérique, mais le, le, les échantillons là, euh, physiques, matériaux, les matériaux ne sont pas euh, considérés là-dedans. Puis, j'ajouterais que ça peut changer. En Europe, ils ont une approche légèrement différente, mais vraiment au Canada, il y a une distinction très, très claire là-dessus. Euh, il y avait une autre question euh, pendant la présentation qui demandait à clarifier au tu sais, niveau des exigences. Euh, euh, C'est Madame Pamela Maher qui nous dit que la politique dit que au niveau des plans de gestion de données, ça va être mis en œuvre tranquillement à partir de, du printemps 2023. Euh, puis que, bon, les, les, les plans de gestion, c'est plus 2022. Euh, excuse-moi, excuse-moi, ouais. c'est ça. Elle a vraiment écrit d'ici le printemps 2022, puis que les organismes subventionnaires vont déterminer donc les premières séries d'occasions de financement, là, où ils vont exiger des PGD. Euh, mais là, euh, après elle dit, euh, alors est-ce que la date d'échéance pour les universités, est dans le fond, je, euh, il y avait une confusion, tu sais, au niveau de la, je crois comprendre que c'est au niveau de la stratégie institutionnelle, est-ce que c'est toujours printemps 2023 peut-être recla reclarifier. Non, bien, je, je peux clarifier si, ouais. euh, si possible. C'est les, les plans de gestion de données de, de recherche. Euh, nous n'avons pas de, de gabarit ni de, de ligne directrice à notre université. C'est l'Université Saint-Anne à Nouvelle-Écosse mm -hmm. qui est très, euh, de petite taille. Et euh, on n'a pas ça euh, en vigueur encore. Et on se demanda, est-ce que c'est vraiment effectivement les universités qui doivent être prêtes pour le printemps 2022? Ou est-ce que c'est les organismes qui ont ça comme un échéancier, comme dit la politique? Oui, ben, c'est une bonne question. En fait, euh, je pense que ça dépend de l'œil <rire> par lequel on regarde tout ça. Mais euh, si les, les... En fait, il n'y aura pas d'exigence euh, avant 2022. Donc ça, ça si on veut, c'est comme un peu le, le, la date limite pour les organismes là, à exiger le, le PGD. Par contre, euh, logiquement, chaque institution va essayer de se préparer à l'avance pour être prêt au moment euh, que les exigences vont vraiment entrer en vigueur pour être prêt. Donc, euh, euh, nous, par exemple, à l'UQTR, ben on commence déjà à incorporer le dès janvier. Même en automne, là, de façon hybride, là, mais dès janvier, on, on, on encourage vraiment à joindre le plan de gestion de données à tout ce qui est euh, euh, demande éthique. Donc, il va y avoir un plan de gestion de données qui va être demandé à chaque demande éthique pour, pour un peu euh, former déjà un peu à l'avance, les chercheurs à remplir les, euh, les PGD, donc euh, à être un peu euh, euh, habitués à ça, parce que c'est quand même, ça reste une bonne pratique aussi, là, donc pas euh, c'est pas futile de le commencer à l'avance un peu. Euh, donc, c'est ça. Euh, moi, je vois ça comme ça. C'est un peu une date limite pour les, euh, pour les organismes, mais les universités <rire> vont un peu devoir euh, jongler avec ça dès le printemps, donc le printemps arrive très vite. Donc, euh, c'est vraiment à chaque université de se pencher là-dessus. Et je pense que, comme Cynthia le disait, en fait, la stratégie institutionnelle vient un peu en parallèle avec ça, justement. C'est euh, comment s'organiser pour bien soutenir les chercheurs. Euh, et comme il va y avoir des exigences qui arrivent dès le printemps, il ben, faut euh, être en mesure de, de soutenir ce, ces, ces demandes-là qui vont arriver. Ça, c'est parfait. Merci beaucoup. Et l'idée de, de le faire dès janvier avec les demandes de, au, au comité d'éthique, c'est une très bonne ouais. idée. Merci. Il y en a qui l'ont fait ouais. d'avance aussi. Euh, ouais. Ça dépend ouais. de chaque institution. Chacun a son rythme. Ouais. Mais il faut le prévoir. <rire> oui, c'est ça. Moi, j'ajouterais pour les, les, les, les universités qui n'ont pas de, un, un gabarit de PGD personnel, personnalisé, mais il y a quand même le gabarit générique là, qui est sur euh, l'assistant PGD. Donc, euh, si jamais un chercheur euh, soumet une candidature là, à une subvention qui exige au printemps 2022 de joindre un PGD, puis qui demande un soutien, bien, on se tourne vers ce gabarit. Euh, on ne parle pas de zéro, là. il y a quand Absolument. même des ressources de base. Le, le gabarit est quand même déjà très clair. Ce que vous pouvez faire au niveau institutionnel, c'est vraiment de l'adapter avec euh, des, des, un peu, l'adapter localement avec certaines références plus locales. Mais le, le, le gabarit qui, que Portage propose est déjà très euh, complet en soi. Là. Donc, ne serait-ce que de se préparer à comprendre ce PGD-là, c'est déjà une bonne chose pour pouvoir soutenir les chercheurs à ce moment-là, ou même juste comme encourager les chercheurs à l'utiliser. Ouais. Je n'ai pas reçu de courriel, comme quoi il y avait d'autres euh, questions. Ah, attendez, j'ai peut-être une nouvelle question. Je vais la lire avant de soumettre ouais. celle que j'ai en tête. Euh, donc, on demande, euh, vous suggérez une conservation des données sur une plateforme hors campus, euh, même un ordinateur personnel. Or, c'est quelque chose que nous interdisons à l'hôpital pour les recherches menées avec les données des patients, puisque ce sont des données très sensibles. Nous exigeons de conserver les données au CHU. Qu'en pensez-vous? Oui, ben, je suis tout à fait d'accord. Puis. Comme on dit, la gestion des données de recherche, c'est selon chaque, euh, chaque euh, cas spécifique de projet de recherche. Donc, ça se peut tout à fait que ce ne soit pas possible d'avoir ça dans un ordinateur personnel à la maison. Il n'y a aucun euh, problème là-dessus là, puisqu'il s'agit de données sensibles. Euh, à ce moment-là, il faudrait voir quelles sont les politiques aussi en place dans l'institution. Euh, mais quand on parle de hors campus, c'est vraiment pour une question de ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier, finalement. S'il arrive quelque chose dans l'établissement, euh, ben ça serait juste un moyen euh, pour pouvoir accéder aux données et ne pas perdre les données. Donc, c'est vraiment une question de sécurité des données. Euh, mais euh, ça, peut être, ça peut être un... un pas, pas nécessairement un ordinateur personnel. Là. Je parle plus pour un étudiant là, qui n'aurait qui, qui pas nécessairement de données sensibles, mais ça peut être euh, n'importe quel autre serveur qui serait à l'externe, mais qui serait contrôlé aussi avec un accès, euh, avec un accès plus euh, euh, structuré aussi. Donc, ça dépend des politiques internes, c'est sûr. Euh, ça dépend du type de serveur qui existe aussi. Vous avez peut-être même des serveurs à l'extérieur sans le savoir euh, qui sont quand même conforme et sécuritaire Donc, euh, ce serait juste de voir avec ça, mais c'est certain que, selon le cas, il y a différents stockages. C'est juste que, en général, il vaut mieux penser au fait que si on met toutes les données au, à un seul et même endroit, ben ça se peut que ça prenne feu ou qu'il qu y ait un, un danger avec ces données-là qui sont situées dans les mêmes serveurs. Donc, pensez un peu à distribuer, mais pas non plus distribuer. Euh, trop éparpillé nos, nos, nos copies, là, ça c'est certain, euh, mais c'est ça, c'était juste dans l'idée de, de le mettre à l'extérieur du campus pour cette raison-là, mais c'est un cas particulier, ça c'est sûr. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais me permettre d'en peut-être en ajouter une, comme il nous reste quand même peut-être cinq minutes de conversation, euh, ah ben non, il y a une nouvelle… <rire> Une nouvelle question de Daniel Beaulieu. Euh, Monsieur Daniel Beaulieu, « Quelles précautions à prendre pour des données sur les métisses? » euh, Bonne question. <rire> euh, ben, en fait, je pense qu'il y a plein de ressources qui existent pour ça. Euh, des organismes là, qui se penchent vraiment sur la question des, euh, de la recherche euh, euh, par et pour là, les, les, les premiers peuples. Euh, donc, sur le site de la politique, on explique justement euh, les différentes... Euh, les différents moyens pour y arriver. Mais moi, je dirais, je ne veux pas m'avancer trop, trop euh, là-dedans, mais c'est comme n'importe quelle donnée sensible. Euh, les précautions à prendre, ben, il, il faut un peu euh, voir ce cas-là puis aller voir dans les, euh, les ressources, euh, par exemple, de équité, diversité, inclusion ou euh, euh, à savoir comment on procède avec euh, pour collecter les données ou pour euh, gérer les données euh, sur les métis. Donc, euh, j'irais avec le... le les ressources qui existent, euh, s'il y, y a des gens qui veulent peut-être euh, renchérir là, euh, sur cet aspect-là. Euh, oui, moi j'ai demandé qu'on qu poste euh, le, le lien vers le, le cadre de gouvernance de l'information des Premières Nations. Euh, euh, C'est une, une ressource intéressante. Là-dedans, là vous allez avoir accès à euh, une, forme, euh, une rubrique sur les principes, euh, euh, comment ils appellent ça, les euh, protection, contrôle, accès. Oui, c'est ça. PCAP. Oui, c'est ça. Il y a vraiment des principes pour s'assurer que la gestion des données est faite selon euh, les principes de gouvernance euh, des Premières Nations, Métis, euh, euh, des Premiers Peuples. Donc, ce euh, serait une ressource à consulter. Il y a même une formation euh, dans, euh, dans ce, cette organisation-là. Donc là, je pense qu'il y a vraiment plus de questions. Je peux... Il y en a une en fait. Oui, ah, vas-y, assez... Comment concilier, donc de Geneviève Cardinal, comment concilier l'exigence du consentement assez spécifique pour être considéré éclairé avec une demande de consentir pour une diffusion des données du participant sans connaître les types d'utilisation secondaire qui en seront faites? C'est un défi que nous, nous rencontrons actuellement. Donc, c'est, euh, je, je pensais c'est plus un, un commentaire finalement qu'une question, mais... Parce que ça, ça devient difficile à, à répondre, je pense, euh, euh, au niveau, bon, du consentement. Euh, moi, je m'adresserais vraiment aux au comités éthiques qui sont spécialisés là-dedans. Euh, donc, qui vont pouvoir justement euh, voir comment le consentement peut être rédigé aussi, euh, pour que ce soit le, le, le plus clair possible pour tout le monde, etc. Quel terme utiliser. Euh, donc, ça, c'est vraiment, je suis d'accord, c'est vraiment un enjeu assez important. Et... Euh, Malheureusement, je pense que je ne pourrais pas répondre à, à cette, euh, cette question-là. Ça reste du cas par cas. Ça reste euh, l'analyse peut-être plus remise aux au, au conseillers euh, en éthique. Voilà. Si on a le temps pour, pour ta dernière petite question, euh, Cynthia. Euh, ben, en fait, je voulais qu'on parle un petit peu euh, du temps que euh, la gestion des données de recherche va peut-être exiger auprès de, des chercheurs. Ils sont très préoccupés. Je ne sais pas si tu as un commentaire général là-dessus. Ben, c'est sûr que ça paraît, ça peut paraître, je n'ai pas de, de, de chiffres précis à donner, mais c'est sûr que ça peut paraître long. Surtout, euh, développer la documentation, euh, se réunir pour réfléchir à comment on va, on va organiser ça, etc. Mais je pense que c'est du temps qui, qui est bien investi. Vraiment, là, c'est un investissement de temps et ce n'est pas juste pour répondre à des exigences parce qu'on nous le demande. C'est vraiment, euh, oui, ça prend du temps, mais c'est un, un temps qui est récupéré par l'efficacité qu'on gagne par la suite. Donc, ça serait, ça serait mon, mon commentaire. Mais oui, c'est sûr, comme toute chose, il faut prendre le temps de le faire. Euh, donc, il est 13 h une. On arrive à la fin du webinaire. Merci beaucoup, Nadia. Merci euh, pour toutes les questions qui ont, été, qui ont été demandées. On a eu un, un bel échange. Euh, donc, c'est sûr que je vous invite à vous inscrire aux autres euh, webinaires euh, si ce n'est pas encore fait. Puis, j'espère que vous avez bien apprécié cet échange. Et puis, euh, au plaisir de vous revoir dans d'autres webinaires. Et puis, donc, vous devriez avoir accès bientôt euh, au matériel euh, de présentation que Nadia a développé pour vous. Alors, ben merci à tous. Merci, Nadia. Merci aux organisateurs.